Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à l'exemple mini-météo. L'objectif numéro un de l'exemple, c'est probablement de démystifier toutes les applications météo que vous pouvez voir sur un téléphone et qui font peut-être l'objet de tant d'admiration. Donc comment on va faire On va s'intéresser à un site qui fournit des informations sur la météo, on va récupérer les de la requête, on va décoder ce résultat, on va afficher le tout. Eh bien oui, les applications météo ne font pas autre chose et il y en a des tonnes. Ça c'est des requêtes sur l'App Store que j'ai fait récemment, sur iPhone, sur iPad, sur même Apple Watch. Bref, boum, par terre, plus de piédestal sur les applications de météo. Regardons comment fonctionne mon application. Donc je vais l'invoquer et puis ben là j'ai rien, mais je vais taper sur le bouton sélectionner et puis je vois que je peux m'intéresser à des choses concernant un certain nombre de villes. Par exemple, allons voir quel temps il fait à Tokyo. Bah ben, à Tokyo, Oula, il fait 16 degrés. Je peux vous dire qu'il fait meilleur qu'à Paris au moment où je tourne. Il y a un petit peu de vent et le ciel est un petit peu nuageux. Allons à Stockholm, probablement qu'il fait 5,5 ah, degrés. C'est déjà moins sympa, mais finalement, peut-être que à cette saison, pour Stockholm, c'est pas si mal. Euh, allons du côté de Rome, à ah, Brume, 1,7 degrés. Mon Dieu, l'Italie démystifiée. Euh, à Paris, juste pour vous montrer, bah, il fait 1,8 degrés pas beaucoup de vent, de la brume et aussi, euh, au jour où je trouve, beaucoup de pollution. Et puis, ah, quand même, Montréal, nuageux. Ah, dommage, général il fait beau, mais moins euh, 3,4 degrés. Et puis, peu de vent finalement, il peut être extrêmement venteux. Ben voilà, vous avez vu comment fonctionne cette application. À chaque fois, eh bien lorsque je euh, tape sur euh, eh bien charger, il émet une requête, il récupère l'information, il décode l'information et il me l'affiche. C'est aussi simple que cela. Quelques éléments importants avant que je vous présente les sources. Tout d'abord je m'appuie sur un service qui s'appelle openweathermap.org. vous avez ici euh, l'URL. Alors ce service a un petit peu changé récemment. Euh, en fait il y a toujours une partie qui est gratuite puis une partie qui est payante. Donc vous avez une requête de ce type là vous indiquez ici la ville. Il y a différentes manières d'indiquer la ville. Moi je donne simplement son nom et puis vous devez obtenir une clé. Donc moi j'ai obtenu une clé pour faire l'ETP, vous pouvez obtenir la clé gratuitement si vous ne dépassez pas un certain nombre de requêtes qui pour un usage de test chez vous, euh, je crois que c'est 60 requêtes par minute. Donc, euh, voilà, hein, ça va. Mais par contre si vous voulez euh, vendre votre application, euh, bah, vous avez probablement besoin aussi de euh, payer. Et puis, si vous voulez dire des collections sécurisées aussi, vous avez besoin de payer et donc, bien évidemment, il faudra qu'on mette en place une exception. Les informations sont rendues suivant un format JSON, donc c'est assez pratique. Il y a d'autres formats de réponse, en particulier le format XML. Si je m'intéresse à JSON, voilà la tête de la réponse que j'ai à une requête. Ici, je demande les informations sur Berlin et on va s'intéresser à l'extraction de certaines informations. La première, c'est le 17e champ, si je considère les guillemets comme des séparateurs. Ici, ensuite, celle qui est dans le 30e champ, et enfin, celle qui est dans le 44e champ. Donc comme ça, on a le, le tas du ciel, la température, et puis la vitesse du vent. Eh bien, regardons cela. Alors, je voulais programmer en Objectif C, sachant qu'il y aura un autre exemple avec du réseau qui sera traité en Swift. Comme ça, vous voyez un petit peu les deux. Tout est dans le view contrôleur. je suis un gros flemmard. Donc vous notez que il y a un picker et que par conséquent, mon view contrôleur répond au protocole lié à la gestion du picker. Et puis. Voici le viewcontroller.m. Donc ici j'ai un certain nombre ben, d'éléments pour les affichages, un bouton, etc. Un location picker pour pouvoir sélectionner la ville. Euh, L'information de la sélection courante dans le picker. Euh, une vue d'arrière-plan. Les informations qui vont me permettre de déterminer ce qu'il y a dans le picker. Et puis un contrôleur pour les alertes. Ça c'est le ViewDidLoad, j'ai coupé certaines parties parce que j'estime que vous savez maintenant installer un fond et des labels. Juste quelques informations sur le bouton, le bouton est associé à une méthode qui s'appelle Rechercher, pas de souci. Ça c'est la construction de mon tableau pour le UI PickerView, donc avec une liste de villes. Il y a plus de villes ici parce que ça prenait de la place donc euh, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Alors en fait vous avez le nom des villes telles tel qu qu'elles apparaissent sur euh, le rouleau et vous avez le nom des villes telles que vous devez les envoyer dans la requête. Donc en fait c'est le nom des villes en anglais Londres sera London etc etc. Et là vous voyez que Vienne est écrit euh, en, euh, dans sa langue d'origine. Donc ça c'est euh, le petit truc. Donc j'installe le picker view et puis ben voilà rien que du très classique. Vous noterez que bien je programme sans arc activé et donc je fais les releases quand il faut. C'est à dire pas sur le bouton Puisque le bouton, il n'est pas créé avec une méthode qui commence par init, euh, copy ou euh, alloc, euh, mais par contre, pour le euh, picker view, je dois le faire. Même chose pour le label. Enfin bon, vous savez faire, il n'y a pas de problème. Intéressons-nous à la méthode rechercher, qui, comme vous l'avez noté, est invoquée lorsqu'on tape sur le bouton. Donc Première possibilité, c'est que ce bouton vaut sélectionner. Sélectionner c'est l'état par défaut dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va faire apparaître le UI Picker, on va dire que le bouton vaut charger et on va laisser le UI Picker se débrouiller. Donc le UI Picker en gros, à ce stade-là, il est capable de nous donner une valeur. Si le bouton ne vaut pas sélectionner, c'est qu'il vaut charger. Donc je recache le Picker, je dis que le bouton vaut sélectionner pour repasser dans un mode de sélection et à ce moment-là, je vais faire un certain nombre de choses. Donc, je sais retrouver le lieu que j'ai sélectionné à partir de ce que me dit le UI picker et ensuite eh bien euh, je vais construire euh, dans des variables locales d'abord une url donc cette url vous voyez je la construis alors j'ajoute ici dans la question le nom de la ville qui a été sélectionnée je ne prends pas le nom de la ville tel qu'il apparaît sur le rouleau mais le nom de la ville tel que je dois l'envoyer dans la requête donc c'est le deuxième tableau et puis ici j'ai évidemment caché la clé que je me suis construite pour euh, l'UPMC, pour faire mes tests. Et puis, une fois que j'ai mon URL, je vais construire une requête, donc une URL NS URL, request, excusez-moi, dans l'objectif C. Euh, ici, euh, je lui associe l'URL, je peux spécifier, en fait, euh, des politiques réseau, en particulier sur le cache. Il va refaire la requête si euh, le cache n'est pas encore invalidé euh, par rapport euh, aux stratégies qui sont données. Et puis, j'ai ici euh, un timer. Et puis ensuite, je vais construire une session. Alors là ici, je peux, une manière simple, c'est d'utiliser une session qui est partagée. Donc avec un certain nombre de paramètres par défaut. Si vous voulez particulariser les sessions, vous avez intérêt à utiliser une autre technique. Là, c'est super simple pour ce que je fais. Donc je récupère, c'est une, une espèce d'attribut statique. Je récupère dans NSURL Session, le Shared Session. Il est tout préconfiguré pour moi. Nickel, j'ai rien à faire. Et puis, je vais insérer une data task. Okay. Donc c'est de type nsurl session data task. On a déjà vu ce type là. Donc ici, je construis cette tâche avec ma requête et je lui place un completion handler qui va être donc invoqué lorsque la requête se sera entièrement déroulée. Et comme je vous l'ai dit dans une séquence précédente, je reçois des données, j'ai des informations sur la réponse et puis un nsError. Si le lsError vaut nil, ça veut dire que tout s'est bien passé. Donc, en gros, si error est différent de nil, eh bien, je sais que j'ai un message d'erreur, c'est pas la peine d'aller plus loin, je construis mon alerte view et je l'affiche. Et puis, si tout s'est bien passé, je vais pouvoir, eh bien, ici, faire appel à une méthode, handling, en lui transmettant les données que j'ai reçues. Mais, il y a ce truc-là un peu bizarre, c'est quoi ça alors, comme souvent quand on a un handler, et quand on a des opérations qui sont lentes, vous vous souvenez, on a vu ça dans le adresse déjà. Le réseau c'est lent. Donc, on ne va pas monopoliser la thread principale, mais on va balancer ça dans une file qui est celle d'une autre thread. Donc, vous, en gros, ce handler ne va pas s'exécuter sur la thread principale, il va s'exécuter avec une priorité beaucoup plus basse. Vous pouvez ne pas faire ça, mais si vous ne faites pas ça, les mises à jour vont prendre un certain temps. Quand je dis un certain temps, ça peut être 30 secondes ce qui est une éternité alors que vous avez reçu la requête. Donc en fait je vais dire ce code là, ce handler, cette méthode handling, je veux l'exécuter sur la file principale qui est associée à la thread principale. Et donc c'est cette mécanique là que je fais. Donc vous voyez que là j'ai un handler que je transmets et ici je, dans le traitement, dans ce handler de traitement, je balance un autre handler, vous voyez, commence à, à jouer de façon un peu rigolote qui ne contient que ce code là. Ensuite, très important, il faut faire un data task resume parce que vous allez lancer, Attends, mon prochain resume c'était après un suspens, non, non, elle ne se lance pas automatiquement, vous forcez euh, le démarrage de cette euh, tâche en faisant un resume et puis après vous pouvez à ce stade là faire un release de ma requête euh, tout simplement parce que euh, vous l'avez euh, construite et qu'elle est déjà maintenant euh, utilisé. Alors chose importante ceci va s'exécuter bien évidemment avant ceci puisque ce code là ne sera exécuté que lorsque la requête sera terminée et je peux vous assurer que la requête elle se sera terminée bien après que euh, la méthode elle se soit exécutée. Regardons la méthode handling, on ne va pas faire grand chose, hein. on va simplement décoder les données donc on a des données ici brutes donc on va les récupérer on sait que c'est l'UTF8 donc des chaînes de caractères donc on va construire une chaîne de caractères, on va extraire euh, ces données brutes euh, sous la forme de chaînes de caractères. Et puis on va passer les résultats. Donc on va utiliser en fait un mécanisme dans nstring qui est euh, là vu la complexité de la requête qui est vraiment euh, géniale. On lui dit ben voilà le séparateur c'est le guillemet. Transforme-moi la chaîne de caractères en un tableau de chaînes de caractères dans lequel j'ai élément 0 le, ce qui est avant le premier guillemet, élément 1 ce qui est entre le premier et le deuxième guillemet, etc. etc. Donc c'est extrêmement confortable, sachant que moi je connais les positions des valeurs que je vais rechercher. Donc le 17. Euh, ensuite j'ai le 30, mais le 30 j'ai des petits parasites qu'il faut que j'enlève, des virgules et des deux points. Donc c'est pas grave, je fais la même chose okay, pour récupérer un, un float, enfin, quelque chose que je peux transformer en un float parce que sinon j'ai des caractères parasites qui vont perturber. Et je fais la même chose pour la vitesse du vent où il faut que je vire les caractères parasites, le deux points et la virgule. Voilà. Et enfin, il me reste à répondre au protocole qui me permet de gérer le UI Picker view. Donc ben, je vous renvoie à la séquence correspondante. Hein, Ce n'est pas très compliqué et voilà comment cela se passe. Et maintenant, nous allons aborder la gestion des exceptions et ça se passe dans le info.plist. Alors pourquoi des exceptions? Parce que je vous avais dit il n'y a pas très longtemps que le service que j'utilise, eh bien, il n'est pas en mode sécurisé, c'est-à-dire que je ne peux pas faire des requêtes cryptées. En fait, si, je pourrais, mais il faudrait que je paye. Pour ce simple exercice, je n'avais pas envie de le faire, puis c'était l'occasion de vous montrer justement comment gérer les exceptions. Bien évidemment, euh, il n'y a aucun intérêt à autoriser l'application à gérer, enfin, à accepter des connexions non cryptées sur la terre entière. Ce qui m'intéresse, c'est le site vers lequel je vais récupérer les informations et je considère que ce n'est pas gravissime qu'on capture une connexion vous concernant euh, à propos du renseignement sur le temps à un endroit donné. Donc ici je vais insérer dans le info.plist et eh bien la séquence suivante donc toujours le App Transport security ça c'est la déclaration d'exception. Je vais simplement ici avoir une sous-clé qui va être NSExceptionDomains ou ici je vais avoir une clé par domaine donc ici openweathermap.org et je dis que ça inclut les sous-domaines. Donc ce sera par exemple toto.openmap.org, toto.ttt.truc.openmap.org seront inclus. Sinon, il faudrait que j'en fasse un par euh, domaine. D'accord Ici, je vais dire que ben, j'autorise l'insecure HTTP loads. Voilà. Et puis, alors ça, je n'ai pas très bien compris. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être s'en passer. C'est simplement donner un, un, une version minimale, visiblement, d'un des protocoles de sécurité. Voilà. Mais bon. Je l'ai mis, ça marchait, j'ai laissé, euh, j'ai eu la flemme d'essayer en ne le mettant pas. Et voilà. Ben, vous avez de quoi faire aussi bien qu'Apple, parce que l'application d'Apple, là vous l'avez ici, euh, avec euh, la météo, l'ancienne capitale du Saint-Empire romain germanique et nouvelle capitale euh, de la Tchéquie, hein. c'est une très belle application météo, mais en fait le cœur c'est quoi C'est du réseau. Et puis de l'affichage. Alors on vous met de jolies animations, vous pouvez, vous avez évidemment beaucoup plus d'informations que les trois informations que j'ai récupérées, parce qu'ils vont vers des sites où il y a plein plein d'informations sur l'évolution heure par heure, les prévisions à 10 jours, etc. etc. Mais ça n'est pas autre chose. Donc ça, vous avez au jour d'aujourd'hui tout ce qu'il vous faut pour le faire. Donc je pense que cet exemple vous fait comprendre combien, pour ce type d'application, le réseau est crucial. Mais bien évidemment, euh, pouvoir véhiculer des informations structurées, du JSON, on l'a fait là de façon un petit peu bestiale parce que la requête est simple. Mais bien évidemment, on peut aussi avoir envie de le faire avec XML. et bien, c'est extrêmement utile également. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.